Salut les amis de Deschiffres et des Infos Si vous mangez trois dates tous les jours pendant un semaine c'est ce qui arrive à votre corps. Si vous aimez la douceur le vendredi soir, quelque chose de nouveau et d'excitant, ou quelque chose qui vous donnera de l'énergie et peut-être un petit saut dans votre démarche, alors vous êtes probablement quelqu'un qui aime un bon rendez-vous ou même plusieurs. Et qu'il s'agisse d'une sortie romantique avec une autre personne ou d'un fruit sucré comestible, cela n'a pas d'importance. Les dates au dessert, ou les dates pour le dessert, sont aussi impressionnantes qu'elles sont saines pour le corps et l'esprit. Cependant, dans cet article, nous parlons du fruit du palmier dattier cultivé dans de nombreuses régions tropicales du monde. De plus, si vous mangez trois de ces fruits mous et moelleux tous les jours pendant une semaine, vous pouvez envisager de faire des dates plus régulièrement, car les événements suivants vont probablement arriver à votre corps. 1. Risque réduit de cancer du côlon. En plus de garantir que les aliments traversent le système digestif à un rythme sain, les dates permettent également de s'assurer que l'intestin est sain et exempt de bactéries nocives. Et quand le système digestif et de l'intestin fonctionnent bien, il en est le côlon ce qui entraîne un risque réduit de cancer du côlon cancer. Une étude menée par le département des sciences de l'alimentation et de la nutrition a révélé que ceux qui consommaient des dates avaient une meilleure santé du côlon, car les dates augmentaient la croissance de bonnes bactéries, inhibant ainsi la croissance des cellules cancéreuses du côlon. 2. Vous aurez une énergie rapide et durable. Les dates contiennent les sucres naturels, le glucose, le fructose et le saccharose qui vous donneront un coup de fouet lorsque vous en aurez besoin. Et contrairement aux bars ou boissons énergisantes, les dates contiennent d'autres composants sains tels que les fibres, le potassium, le magnésium, les vitamines et les antioxydants qui contribueront à maintenir ces niveaux et ne vous feront pas chuter rapidement. 3. Votre santé digestive va s'améliorer. Si vous souhaitez que les choses dans votre système digestif se déroulent bien et régulièrement, les dates sont ce qu'il vous faut. En seulement une portion d'une tasse ou des dates, vous obtiendrez 12 grammes de fibres. C'est 48% de l'apport quotidien recommandé. Les bonnes quantités et les bons types de fibres peuvent être bénéfiques pour votre santé digestive en prévenant la constipation et en favorisant des selles régulières et les dates sont très certainement le bon type de fibre pour faire le travail. En fait, une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a révélé que les personnes consommant cette date par jour pendant 21 jours présentaient une amélioration de la fréquence des selles et une augmentation de la défécation par rapport aux périodes où elles ne mangeaient pas de date. 4. Vous pourriez être plus intelligent. Les dates contiennent de la vitamine B6 dont il a été prouvé qu'elle améliore les performances du cerveau en aidant le corps à fabriquer de la sérotonine et de la noradrénaline. La sérotonine régule à son tour l'humeur et la noradrénaline aide votre corps à faire face au stress. Inversement, des recherches ont montré que de faibles niveaux de vitamine B6 sont liés à la dépression. Ainsi, lorsque votre cerveau est libéré du stress et de bonne humeur, il est net et prêt à apprendre et à conserver des informations. 5. Traitement des hémorroïdes Les hémorroïdes sont des veines de votre anus et de votre rectum qui sont enflammées et gonflées. Ceci est souvent causé par la constipation qui entraîne une tension dans la région située à l'extrémité du tube digestif. Il s'agit d'une affection terrible et souvent très douloureuse qui peut heureusement être traitée et même inversée par un changement de régime alimentaire visant à réduire la constipation. De nombreux médecins recommandent une alimentation riche en fibres, avec des dates pour que les choses bougent et que vos hémorroïdes guérissent. 6. Guérir un cœur brisé, alias améliorer votre système cardiovasculaire. Parfois. Il suffit de plusieurs dates sur une longue période pour guérir un cœur brisé. Si vous mangez trois dates tous les jours pendant une semaine, c'est ce qui arrive à votre corps maintenir un cœur en bonne santé. Le potassium contenu dans ce petit fruit apparemment magique a été trouvé en abaissant le LDL, mauvais cholestérol, ce qui provoque des obstructions dans les artères qui entraînent des accidents vasculaires cérébraux et même des crises cardiaques. Une étude sur les femmes âgées a révélé qu'un apport élevé en potassium était associé à un risque moins élevé d'accident vasculaire cérébral, d'accident vasculaire cérébral ischémique et de mortalité. Donc, investissez dans une date, même plusieurs sur une longue période, et vous obtiendrez une santé durable qui pourrait très bien vous conduire à votre bonheur pour toujours. Merci de partager, et n'oubliez pas de vous abonner.